Tu sais que c'est à cause de toi, il a quitté là-bas pour venir rester ici. J'espère que tu as préparé. Oui, je t'ai dit, j'ai fait la cuisine. Et depuis là, c'est maintenant, tu trouves à venir. C'est ma femme qui me connaît depuis à la maison. non Ta femme Et moi, je suis quoi alors Tu m'as deuxième épouse, non Et après Faut accepter tu dis ça. Tu lui toujours dit ça. Façait que tu dis ça. Je ne vais pas aimer si tu ne viens pas avec Le second C'est Le boss Le boss tout c'est Oh, tu vois? Ah, mon boss, toujours pour hey, le Tu viens, je va. vais voir mon frère Non, on a quasi voici Non, faut t'assurer, faut oh, ah. t'assurer Non, mais je suis venu tu ne connais pas Faut bonsoir les gars Ça va C'est toi C'est moi toi, à, Allons là-bas, on va parler Non, ça là aussi, c'est ton femme C'est ma femme Eh, hey, ça là c'est entre toi et moi hein. Nous, Tu ne veux pas que... Non, non, oui, c'est vrai Faut les Voilà, Moi-là, je suis pas venu pour beaucoup parler Là où je suis là, j'ai un problème de 20 000 francs, c'est moi. On va se voir après tout ça. Toi, tu sais que le temps n'est pas bon. Tu as l'argent non, tu as l'iPhone, d'Amérique. regarde, il y 20 000 francs. Tu sais que le temps n'est pas bon. Je te dis, je te dis pas ça, toujours. je te dis que le temps n'est pas bon Il faut comprendre, non A quoi tu vas là Oui, lève-toi, on va partir. Vila, là, c'est pas D'accord, non, non, pas de ça je ne vais pas, on de toi. Tu es pour déranger les gens, bébé, viens te faire ta soir. On va finir ma facile. Viens tu fais ce toi. Lui là, c'est quoi ça? C'est ça, d'armes qui a fini. Non, c'est un gars qui est dans notre quartier là-bas. Il vient de tout là-bas. Moi je n'aime pas ça. C'est comme il que t'avais donné là. Tu m'as dit que c'est fini. Eh, c'est fini, non? Toi, là, quand on mm -hmm. te donne l'argent là, tu dépenses comme tu veux, n'importe comment. Hein. Mais c'est pas ça. Si tu me vois belle, c'est de l'argent. Je dois penser de mon corps, non? Il semble que j'ai des femmes. Oh, Toto, ça va Comment ça va C'est Roumain. Oui, ça ah, va bien. C'est toi qui est tu souffres ah, comme ça Je vais faire comment. Et ton mari Oh. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est Ou bien Ou bien quand c'est passé dans mon zion comme ça, si j'ai vu, j'ai dit en même temps. Qu'est-ce qui est passé Je ne veux pas te dire ça. Toto, toi aussi, là, vous me dites. Non, je ne veux pas te dire. Wallah, je ne veux pas te dire. Si je te dis maintenant, ton mari va dire que c'est moi, je suis venu te dire ça. Toto, tu es un barbat que je fais là. Où? vais te donner. moi. te donner tu qu'est-ce que Moi, je ne peux pas te dire que j'ai vu ton mari avec femme. Wallah, je te dis, je ne veux pas dire ça. Tu as vu mon mari avec femme Non, je n'ai pas dit. Non! C'est faux, Toto, tu as vu mon mari. C'est pas faux, c'est vrai. Non! Jésus! Toto! Toto, dis-moi, je te jure, je vais te donner 20 barbabs. 20 barbabs, dis-moi. Si c'est ça là, c'est moi, j'ai 18 hammeries là. Allez-y! Regardez-bas. Je te jure que si tu me sais que barbabs, tu vas te donner 20 Attends, attends, il faut punir ça là. Parce que. Ce qui se passe est grave. Il y a des femmes là, tu vois. Mais ce qu'on me fait là, moi, je l'ai dit qu'elle ne va me donner seulement des seins. Non, c'est 20 minutes, je dit. Moi je dit la vérité. Et puis il me dit devant femme là que quitte là, imbécile. Que moi je dis, dit ça. Moi j'ai pas eu de droit de l'argent. Moi je suis mon dieu. What do you? Tu as ça. Elle fait ça Eh, le Hey. OK, toutou. tout. Elle hey. fait ça aujourd'hui. Je vais me montrer l'endroit. Viens me montrer avec une femme, la femme est comme ça. Elle, elle, elle est grosse ça. même. C'est clair, ça. c'est clair, mais comme ça. tu vois, tu faire ça. Te vivement, tu fais un virement, tu vas payer ton iPhone que tu as dit là. iPhone 14 là, comme ça. Et tu as dit que tu veux installer Clim dans ton là, ta chambre. Tu vas te faire aussi dans ta chambre. Et puis on va, on va faire Clim et téléphone là, tu fais filmant et tu vas faire hein, tu as, tu as ça en même temps. Mm -hmm. D'accord Moi aussi là, je vais faire. Oh, tu sais, de, de, de, de, de, de ne peux me déranger. Pourquoi tu me déranges bon, Ah, Tu <rire> m'as donné iPhone à ta femme Tu m'as Je donné iPhone à ta une fois, si tu es comme ça là, tu viens de m'en parler, Je vais continuer, tu n'as vu personne. hé, hé, Tu ne ouais, ouais pas l'argent il est tu ne quoi pas pourquoi? Tu veux dire me donner? Tu pourquoi? Tu me donner? C'est la de tout. Non, me donner de te Je un un vote Je vais donner à tu me laisses à cause de mon vote tu me laisses à Je La est ce que Je toi, je vais toi. moi j'ai bien fini mon monsieur, je pas mon barbabla. Je vais Je vais te laisser en